avec vous dans une nouvelle vidéo donc c'est pour vous parler comment je vis mon confinement en fait, donc euh, pourquoi je fais maintenant à quelques jours du déconfinement c'est parce que ben, c'est maintenant en fait donc j'ai appris beaucoup de choses euh, pendant ces jours en fait et c'était pour vous encourager donc euh, par où commencer j'ai rien écrit j'ai rien écrit et euh, j'espère que je vais réussir à à dire des mots pour que euh, vous puissiez bien comprendre en fait et euh, voilà, bref. donc on sait très bien qu'il n'y avait pas confinement et euh, on vivait tranquille on sortait, on allait voir notre famille nos amis, tout le monde au fait on allait aussi à l'église et euh, en semaine et le dimanche on avait une communion fraternelle et euh, voilà que subitement tout s'est arrêté au fait tout s'est arrêté Quelque chose d'invisible. Mais, on va partout confiner pour prier, en fait, confiner pour se rapprocher de Dieu. Ben, alors moi, comment vous expliquer pour que vous puissiez pas croire que je ne lisais pas ma Bible Parce que je lisais ma Bible, mais je pense que je ne la lisais pas comme je la lis maintenant, au en fait. Comment vous expliquer Je lisais ma Bible, mais. Là, c'est une autre dimension en fait. Parce que tu es chez toi, tu confiné chez toi, tu as ton ménage à faire, tu as tout à faire en fait à la maison, et quand tu as tout fini, tu as du temps. Je te dis, bon, ce temps, je veux quand même euh, lire ma Bible accompagner mes frères et soeurs dans la prière et puis surtout pour ce qui se passe prier contre ça, tu vois être, être debout quoi on va pas rester ici à zapper les chaînes de la télé bien que ce serait, c'est bien aussi tu vois mais moi j'ai pris ce temps pour vraiment euh, lire la bible et aussi prier et avant je lisais ma bible mais je la lisais pas pareil, voilà c'est ça je la, je la lisais pas euh, comme je la lis là maintenant en fait de la même façon, en fait. Et là, <rire> je souris parce que je me dis que, wow, en fait, tout le monde dit que la Bible, c'est le meilleur livre. Ah, je confirme. Je confirme. C'est pas que je le confirmais pas avant, mais là, je vais encore le confirmer que c'est vrai, en fait. Et euh, ce qui a été bien pour moi, en fait, c'est que je passais une matinée, en fait. À, à lire ma Bible et c'est là que tu te dis mais au fait dis-moi pourquoi tu n'as pas fait ça avant au fait au en fait avant je lisais ma Bible mais par exemple si j'avais dit je lis euh, par exemple euh, Jacques 1 je m'arrêtais à Jacques 1 je m'arrêtais à Jacques 1 mais là je lisais Jacques 1 après je vois, oula, oh là, là, là, là, là, je veux savoir la suite Jacques 2, je veux savoir la suite Jacques 3, Jacques 4 Jacques 5, je crois que ça se termine à 5 ou 6, 5, je sais pas 5 je crois ça se termine à 5 et là je me suis dit et là je commence à prier autrement je dis mais Seigneur donne moi la révélation des écritures au en fait, et j'ai eu la révélation des écritures, bon je sais pas si j'emploie le bon mot pour dire révélation, mais pour moi quand j'emploie je, quand, quand le mot révélation des écritures c'est euh, je comprenais ce que je lisais au fait et ça avait du sens en moi ça avait du sens pour moi au fait et euh, je me dis mais au fait t'as raté beaucoup d'occasions dans la vie au fait et oui j'ai raté beaucoup d'occasions dans la vie au fait je suis le genre de personne où je suis très patiente, je suis très posée mais c'est vrai que on est tous humains hein? c'est pas toujours facile que quand tu sens que tu as de l'injustice au fait rester comme ça, zen. <rire> C'est pas facile. Moi, je restais zen, mais je montrais que j'étais pas contente. Et la façon de montrer que j'étais pas contente, ça pouvait blesser au fait, et ça pouvait, euh, comment dirais-je, attiser au fait, attiser ben, la situation en fait. Et euh, il s'avère que dans la Bible tout cela il est marqué tout ça est marqué et euh, je me dis waouh punaise si j'avais lu ça avant avant on y met d'accord que <rire> bref je continue si j'avais lu tout ça avant je pense qu'il y a beaucoup de situations dans ma vie au fait que j'aurais lâché les armes en fait tu vois quand je dis lâcher les armes ça veut dire que j'aurais laissé les gens en fait tu vois et euh, Aujourd'hui je suis contente, contente d'avoir appris tout ça et j'aimerais le mettre en pratique au fait. Et si aujourd'hui je fais ça, cette vidéo, c'est parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes encore. Oui on est chrétien, mais on dit j'ai mon caractère, je suis chrétienne, mais j'ai mon caractère en fait. Viens pas me chercher, viens pas me dire du n'importe quoi, viens pas, voilà. Et le truc c'est que. J'aimerais te dire, ok, on est chrétien, mais on peut, on doit laisser la place à Dieu. Je ne te dis pas que tu n'as pas le droit de défendre ta situation. Je ne te dis pas que tu n'as pas le droit de dire, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que moi, je le dirais, je dis, non, je ne suis pas d'accord avec toi, mais je le dirais posé. Parce que moi, j'avais tendance à m'énerver, au fait. Et tu sais, tu pleures, en fait, quand tu t'énerves. Quand tu très énervé, tu pleures. Et moi, je pleurais quand j'étais très énervée, tu vois. Et du coup, je me dis, mais on a le droit de s'exprimer, de dire non, on n'est pas d'accord, je suis désolée, avec les bons mots, tu vois. Mais ne pas ne pas monter en, ne pas monter en level, tu vois. Il faut vraiment qu'on soit posé, au fait. Et aujourd'hui, moi, je veux te dire autre chose que j'ai appris. Ça fait des années et des années que j'essaie de suivre des plans bibliques pour pouvoir lire toute ma Bible il faut que je lise toute ma bible, c'est pas possible il faut que je lise toute ma bible alors je suis des plans, je vais sur internet, j'essaie de suivre des plans et tout et voilà je commence les... à... à suivre le plan et puis en cours de route voilà c'est fini, il n'y a plus de plan <rire> il n'y a plus de plan et là c'est venu tout seul le plan en fait n'ai suivi aucun plan moi ce que j'ai fait j'ai commencé après chacun son truc un hein, nouveau testament ancien, testa, euh, ancien euh, testament moi j'ai commencé dans le nouveau et j'ai commencé avec le livre de jacques tu vois moi j'ai commencé avec le livre de jacques et le livre de jacques m'a beaucoup parlé et là là je continue je fais jacques après j'ai fait un pierre je fais deux pierres après si dessus tu vois après les gens vont dire mais elle lit la bible comment en fait bon moi c'est comme ça que j'arrive à lire ma bible au en fait. Donc euh, du coup, moi je commençais par Jacques et euh, Jacques m'a fait tellement du bien que bah, j'encourage à ceux qui veulent hein, de lire Jacques. Mais qu'est-ce que j'ai une pensée en tête que j'arrive pas à traduire au en fait, c'est moi les mais bref. Et du coup moi, je vous encourage, certes, pour ceux qui essayent de lire leur Bible en entier, lire leur Bible en entier, en entier, je ne sais pas, ben, euh, je vous propose, si vous n'arrivez même pas à suivre un plan, je vous propose de demander aussi à Dieu la révélation des Écritures, que vous puissiez être euh, rempli, que, en fait, faites une, euh, faites une prière qui... Sincère, je dis pas que quand vous priez, vous n'êtes pas sincère, mais faites une prière qui sort du cœur Seigneur, dans le mal de la sainte j'ai envie de lire, j'ai envie de connaître, j'ai envie de me préparer pour, pour ton retour, connaître, au fait, je ne veux pas être là, et puis voilà, je, je suis comme ça, au fait, et moi, je fais ma prière de ce sens, et euh, ben, voilà, petit à petit, je voyais que je lisais ma Bible, mais que j'avais envie, j'avais pas de j'avais envie de connaître la suite de l'histoire, et je lisais, je lisais, je lisais, et du coup, ça m'a fait beaucoup de bien, en fait, et euh, bah du coup ouais, c'est pour ça que je voulais faire la vidéo pour vous dire bah, on sait très bien que même si bientôt le déconfinement on va pas tous se déconfiner en même temps qu'on va s'auto-confiner tu vois et euh, je pense que bah, c'est le moment de prendre un temps et euh, bah, d'essayer au fait et d'être sincère donc, euh, ben moi c'était ça en fait, c'est comme ça que, ben pendant le confinement, c'est là où j'ai grandi en fait, c'est que maintenant j'ai mon propre plan en fait, et j'arrive à, à comprendre ce que je lis, et à enchaîner en fait, et j'aimerais qu'on puisse être tous dans ce cas au en fait, et euh, chacun son temps, hein. on n'arrive pas tout le temps, moi je suis la première qu'on me dit, il faut que tu lis ça, ça, ça, tu moi si ça vient pas de moi, je ne vais pas réussir, tu vois. Si ça ne vient pas de moi, je ne vais pas réussir. Donc, euh, chacun son le temps. Mais... Euh, Accrochez-vous. C'est tout ce que je peux dire. Donc, je vais terminer avec ça. Et puis, euh, j'espère que ça aurait été utile à quelqu'un.